Bonjour et bienvenue dans cette émission qui s'intéresse particulièrement aux amateurs de foot et à ceux qui veulent faire des investissements dans le sport, parce qu'il ne faut pas rigoler. Les deux font très bon ménage, comme vous le savez. Et euh, juste au passage, si j'ai ce maillot donc, euh, que vous reconnaissez de Madrid, c'est simplement parce que j'aime bien les couleurs avec ces magnifiques bandes roses. Bref, trêve de plaisanterie. Ce qu'on va voir, si vous aimez bien le foot, si vous aimez bien les cryptos et que vous voulez euh, investir dans des projets blockchain comme ça, qui sont liés au monde du foot, eh bien je dois vous dire, que Cette vidéo est faite pour vous, donc c'est bon. Je peux retirer ma casquette de supporter et là je prends celle de l'investisseuse. Alors, ce qu'on va voir, c'est que j'ai simplement, je vais vous montrer cinq sites cinq sites qui sont liés au foot en particulier avec des tokens, des cryptos et euh, donc dans lesquels vous pouvez gagner de l'argent ou simplement investir comme un fan et même vous investir en tant que supporter avec vos clubs. Alors, petit détail avant de commencer on va pas parler de paris sportifs ici. Il n'y a pas que les paris sportifs pour gagner de l'argent avec le foot, même si moi j'ai absolument rien contre le pari sportif. Je sais qu'en ce moment, il y a une campagne sur, euh, sur Twitter qui circule parce que, en fait, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été mal marketées dessus, c'est-à-dire qu'on leur fait croire, je pense, qu'on peut gagner de l'argent euh, en revenu passif comme ça tous les mois. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. C'est un peu comme le casino, quand, quand vous grattez en fait en, au jeu ou euh, quand vous pariez tout simplement dans un du pari. C'est-à-dire que ça doit être euh, périodique, vous devez le faire avec modération et surtout prendre du plaisir avec. Le but, c'est pas de, de, de mettre toutes vos économie dedans etc donc bref c'était une petite parenthèse sur les paris sportifs sachant que je ne vais pas parler de ça surtout pas dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment d'autres projets peut-être encore plus intéressants. alors si vous êtes encore là et si vous êtes intéressé on va pouvoir commencer avec le premier site je suis obligée de vous parler de sociaux vous pouvez télécharger l'application partout moi je l'ai téléchargé aussi alors ça fonctionne comment alors vous avez un portefeuille avec le token natif qui est le chilis je vous en avais déjà parlé d'ailleurs d'ailleurs bon pour ceux qui ont investi je pense que vous êtes ravis moi j'avais investi aussi, on a énormément gagné avec ce token qui a pris énormément de valeur. Là je vais sur CoinMarketCap. Pour voir euh, et c'est vrai qu'il a pris plus de, de 1000%. Enfin, ça a été du délire. Mais ce qu'il faut savoir avec euh, Socio utilise, c'est que c'est un projet qui est encore euh, au assez début parce que c'est quoi, quoi Je ne pas raconté encore c'est quoi Je vous ai pas expliqué parce que j'en avais déjà parlé rapidement. Socio, c'est simplement une application euh, qui met en relation les clubs de foot avec les supporters. En gros, comment ça se passe Donc, comme je vous ai dit, il y a une token native qui est l'utilise, donc euh, il faut posséder d'utilise pour pouvoir acheter. Des des tokens, des fan tokens, comme on appelle, et il y a de plus en plus d'équipes qui rentrent dans le système sociaux. Par exemple, vous pouvez acheter des tokens de PSG, de, de, de pas mal de clubs, en fait, et d'ailleurs, le prochain qui va sortir, c'est FC Barcelona. Moi, c'est celui que je, je compte acheter. Alors, bien sûr, on peut utiliser sociaux comme ça, un peu comme moi, je le ferai, c'est-à-dire d'un point de vue purement de l'investisseur, même si, j'avoue que c'est quand même un peu compliqué si, que si on s'y connaît pas en foot, ce qui est un peu mon cas, je ne vais pas vous mentir. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des équipes que je connais pas, j'aimerais mieux savoir un peu ce qui se passe pour pouvoir investir en conséquence. Et là, quand je vous dis que j'aimerais investir dans FC Barcelona, c'est simplement parce que c'est celle que je connais le plus, on va dire, dans l'idée. Mais euh, le but de Sociaux, c'est pas seulement de faire la spéculation, vous l'aurez compris, c'est aussi de pouvoir interagir, c'est ce que je vous disais, avec les équipes, avec les clubs de, de foot, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'engouement. C'est-à-dire qu'avec vos fan tokens, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez participer à la vie du club, c'est-à-dire qu'on va vous donner des possibilités de participer à des sondages. Bon, des sondages pas très importants. Vous n'allez pas, euh, pas décider des prochains transferts. Bon, je suis pas étonné. Alors on peut faire quoi Mais par exemple, vous pouvez choisir la chanson qui sera lancée pour le stade de foot. Vous pouvez choisir aussi parfois sur des questions de design, des choses comme ça. Enfin bref, vous rentrez dans la vie du club qui se modernise tout simplement grâce aux fan tokens. Alors il y a une communauté, etc. Moi je trouve que l'application est plutôt bien faite. Euh, J'aime bien, en fait, bien l'idée de Chili's. Je, je suis contente que ça marche. Et je me dis, bon ça c'est pour le foot. Quand sera-t-il quand ils vont s'ouvrir à d'autres sports en fait tout simplement Donc voilà Chili's vraiment très intéressant surtout si vous voulez aussi acheter des fan tokens et rentrer dans cet univers là il y a un gros potentiel et typiquement moi je pense que Chili's quand il y aura les prochaines coupes du monde c'est là où le token va prendre beaucoup maintenant on peut passer au deuxième site que peut-être vous connaissez de nom parce que médiatiquement on en a beaucoup beaucoup parlé il s'agit de Sorare donc so Rare hein, pour le dire comme ça alors pour ceux qui ne connaissent pas si vous avez à peu près mon âge début de la trentaine je ne sais pas je sais vous avez peut-être connu les cartes Panini alors, le principe, hein, tout simplement, il suffit de collectionner des cartes. Mais voilà, les cartes Panini, c'était vraiment dans l'optique de les collectionner pour les enfants. Disons que là, ils ont poussé un peu le concept plus loin. Il s'agit bien de cartes, donc des NFT de joueurs. Alors, il y a des classements, il y en a qui sont plus ou moins rares. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la rareté des cartes, elle tient aussi en compte, elle suit en fait les performances des joueurs. Donc, en gros, les utilisateurs qui sont sur ce rare, ce qu'ils font, c'est qu'ils misent, ils vont acheter des cartes de joueurs qui ne sont pas, par exemple, très connus, mais qui savent, ils ont un ils connaissent un peu le, le bain, peut-être c'est votre cas d'ailleurs, et ils vont miser sur des cartes de joueurs qui vont prendre de la valeur parce qu'ils savent qu'il y aura un transfert bientôt, que tel joueur a un gros potentiel, etc. Et c'est comme ça qu'ensuite, les cartes prenant de la valeur, ils les revendent. Et ce qui est intéressant avec Sorare, c'est vrai que euh, je trouve que c'est super intelligent, mais au fait, au passage, c'est une boîte française, donc c'est pour ça aussi que médiatiquement on en parle beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de boîtes hein, qui se sont lancées comme ça sur le marché français. Bref, toujours pour venir sur Sorare, l'utilité des cartes, c'est-à-dire euh, bien sûr, on peut faire de la spéculation pure, cest à -dire c'est-à-dire acheter des cartes moins chères et les revendre plus chères au fur et à mesure que le joueur prend de l'importance. Et on a vu des cartes qui ont avoisiné des sommes hallucinantes. Euh, je pense à celle de Mbappé, qui est peut-être encore celle la plus chère à ce que j'avais lu. Ce que je voulais vous dire de plus important sur ce rare, c'est que les cartes que vous avez, vous pouvez donc simplement spéculer dessus, hein, c'est-à-dire euh, les acheter et les revendre plus cher, basta, mais vous pouvez aussi les utiliser dans le, le jeu qui enfin, c'est un fantasy football, c'est-à-dire que simplement vous allez créer des équipes et vous allez affronter d'autres équipes qui ont elles aussi des cartes. Bien évidemment, mieux, plus vous avez de belles cartes avec des bons joueurs, plus vous allez faire de meilleurs scores et donc gagner des prix, etc. Donc il y a une vraie utilité à ces cartes-là, on peut vraiment s'amuser, je pense que quelqu'un qui aime le foot, il peut s'éclater. Alors moi, euh, je vais simplement vous faire un petit appel là. J'avoue que j'ai vraiment très envie d'investir dans ce rare. Je l'ai fait, j'ai gagné un peu. Enfin, j'ai gagné, j'ai fait une petite plus-value sur une carte, mais euh, je ne vais pas vous mentir, quand bien même je fais cette vidéo-là, je vous ai dit euh, dès le départ, j ai, j ai, vraiment je le fais en tant qu'investisseur crypto. Mais, euh, investisseur ou investisseuse c <rire> euh, Donc, on, euh, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que, si, enfin, s'il y a des gens parmi vous qui connaissent le foot, qui, euh, qui peuvent nous bah, m'aider, hein, vous pouvez me donner des conseils sur j'aimerais bien investir dans trois cartes en fait mais sur des joueurs encore peu connus j'aimerais bien euh, bah, comme tout le monde en fait donc si vous avez des tuyaux parce que je m'y connais pas du tout si vous avez des tuyaux sur des petits joueurs pour l'instant euh, qui payent pas de mine qui sont pas très chers, mais vous sentez le, le, le, poten, le potentiel franchement dites le moi en commentaire ou même par email je vous ferai un sacré cadeau enfin sacré ça dépendra des, des résultats mais voilà je n'hésitez pas à me partager votre savoir euh, de moi pour autant pour moi c'est facile d'investir dans les projets crypto parce que voilà j'ai l'habitude je sais ce qu'il faut regarder autant pour les joueurs de foot j'avoue que je suis un peu largué donc voilà pour ce maintenant on peut passer au troisième site qui est plutôt intéressant c'est un jeu de vous êtes manager d'une équipe de foot et vous devez un peu comme sur ce rare mais là je pense que c'est vraiment dans la version jeu jeu c'est à dire que vous allez devoir créer des équipes faire des transferts etc donc vous êtes vraiment à la place d'un manager de foot donc plutôt dans le... du côté du business du foot ça peut être intéressant moi je me souviens de quelques jeux quand j'étais quand j'étais petite fin que des copains à moi jouaient et donc les joueurs peuvent participer à des compétitions là je vous le montre sur l'écran il y en a quand même beaucoup et bien évidemment euh, s'il si gagne, il gagne des XFC donc voilà, le concept, le business model se tiennent bien, on est dans l'univers du jeu vidéo je pense que ça peut beaucoup plaire euh, donc voilà, ça c'est vraiment si vous voulez jouer au jeu vidéo, dans le foot on, est un, on sort un peu de la spéculation je pense, même si le XFC ça reste un token sur lequel on peut investir bien évidemment mais voilà, il n'est pas listé sur les plateformes d'échange les plus connues, etc donc c'est peut-être que le début euh, moi voilà, ce que je peux vous dire de prime abord, c'est juste ça et maintenant on va passer à un autre site, et c'est le dernier de la liste enfin c'est le dernier site que je voulais vous présenter c'est footballstar.io alors euh, il est intéressant parce qu'il est développé pour le coup sur la DeFi alors et plus précisément sur la binance smart chain alors, et on peut aussi acheter des tokens sur Uniswap, hein, ça n'empêche pas. Mais en tous les cas, l'idée, c'est plutôt de fusionner la DeFi, les NFT et le foot. C'est-à-dire que là, un peu comme sur Sorare, avec moins de, de possibilités, je pense, il s'agit d'acheter des cartes NFT et puis de, de faire la spéculation dessus. Alors, c'est ce que j'ai compris sur le site de Prime, de prime bord Je pense que ça peut être intéressant, mais il faudrait quand même qu'ils développent un peu plus les choses. C'est pour ça que je vous disais que Sorare, je pense que c'est bien fait parce qu'il y a des fantasy football avec. Je pense que euh, lavant dernier site qu'on a vu euh, avec le XFC pareil les gens peuvent jouer donc le business model est intégré mais pour euh, football star alors qu'il peut avoir une grosse euh, capitalisation je sais pas je n'ai pas encore vu la grosse utilité à part le fait bah, bien sûr de collectionner des cartes NFT qui pour certains est suffisant donc voilà pour ce site je pense que c'est plutôt intéressant pour les personnes qui veulent simplement spéculer et faire la collection de NFT et euh, qui cherchent pas d'autres euh, utilités avec à ce que j'ai compris en tous les cas pour le moment euh, pour le star de développement de ce site voilà pour cette vidéo j'ai été brève et donc voilà, j'attends aussi hein, vos tips pour les futurs joueurs qui vont cartonner et n'ayez pas peur de le dire, de toute manière ça vous donnera plus d'acheteurs si dans le cas où vous avez déjà ces cartes-là je vous les achèterai avec joie. Donc voilà j'attends vos commentaires, j'espère que ça vous aura plu et puis euh, ce soir, bah écoutez bon match, hein, moi je vais y aller franco, supporter n'importe lequel euh, vainqueur ou perdant, l'important c'est de participer comme on dit. Et la prochaine fois on fera une vidéo euh, sur un sujet un peu plus féminin et on parlera de la blockchain et de la mode. Je vous remercie de regarder vidéos. Je vous souhaite de faire de, de, de, des bons gains et de que votre équipe gagne. Bien à vous, ciao